Sagittaire et ascendant. Sagittaire, bonjour. Dans votre horoscope de ce mois de mai, eh bien Jupiter, votre planète maîtresse, change de signe. Hein elle le fait une fois par an, euh, parfois deux, mais là, bon, c'est une seule fois, et elle entre en taureau chez Vénus. Alors, c'est vrai que c'est un secteur euh, qui, qui n'est pas très important, important dans votre... enfin, tous les secteurs sont importants, mais disons qu'il n'est pas angulaire. Hein. Donc, c'est le secteur 6, c'est le secteur de la vie quotidienne, du travail, euh, euh, de euh, bon tout ce qui est de l'organisation hein, de votre vie, euh, vos, votre agenda, euh, les, les rendez-vous que vous pouvez prendre, euh, les contrôles à faire aussi, hein, contrôle de santé, euh, contrôle euh, bah, parfois au travail, hein, on peut vous contrôler, ou alors euh, vous pouvez avoir euh, des examens à réviser, ou même euh, bah, pour certains, euh, réussir quelque chose dans le domaine du travail, réussir des examens justement. Hein. Il y a une notion de réussite avec Jupiter, vous savez que c'est… Euh, Hein, une planète qui peut être très chanceuse hein, d'un côté, euh, mais elle est double. Hein, elle peut aussi être un petit peu disgracieuse. Euh, et euh, du côté disgracieux, bah, vous pouvez avoir des ennuis avec des collègues hein, ou avec des employés si vous êtes euh, patron. Comme on dit, euh, bon, euh, côté juridique, côté administratif, hein, c'est uniquement ces domaines-là qui, qui seraient concernés par Jupiter. Côté euh, activité, euh, Mars va se trouver dans un signe d'eau, alors signe de feu Enfin, planète de feu dans un signe d'eau, elle hein, est en cancer et en plus de ça, elle va être en, en bon aspect avec Neptune, une autre planète d'eau. Donc, on peut se demander si vous n'allez pas euh, avoir à, à dealer, euh, à négocier avec des, euh, des personnes qui seront trop émotives, euh, qui vont prendre des décisions sous le coup de l'émotion euh, ce que vous n'aimez pas du tout, ou alors c'est vous qui n'allez pas être, euh, je veux dire, avec des émotions fortes, euh, liées à des, des productions, liées à des créations, euh, liées à, de toute façon à, à vos activités, hein, puisque Mars représente vos activités. Après le 20, ouf, Mars va être en, en Lyon et donc euh, extrêmement bien placé euh, par rapport au Sagittaire, premier décan. Euh, bon, alors évidemment, elle sera au centre <rire> d'une très mauvaise configuration, mais bon, elle est en bon aspect quand même avec vous, et vous allez certainement avoir un, un esprit d'entreprise décuplé, euh, en plus de ça, vous allez pouvoir euh, envisager un, un beau voyage hein, pour, euh, pour cet été. Euh, vous allez pouvoir peut-être démarrer aussi sur euh, un, un dossier, sur quelque chose qu'on va vous confier, hein, et, et, et parce qu'on vous fera confiance. Hein, c'est ça qui est important dans le fait d'avoir Mars en œuvre, c'est que ce qu'on fait inspire euh, confiance, ou que vous-même... Avez confiance en ce que vous décidez et ce que vous agissez. Côté cœur, euh, Vénus aussi occupe le cancer à partir du 7. Donc du 7 au 16, elle va être dans le premier décan et du 16 au 26, elle sera dans le deuxième décan du cancer. Bon je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que bon, qui va énormément vous bouleverser. Hein. Euh, bon, elle passe tous les ans, hein, de toute façon, par le cancer, euh, qui est euh, vraiment un bon, site très sensuel dans un secteur de votre zodiaque qui est euh, sensuel et érotique, alors on peut se demander si vous n'allez pas beaucoup rêver et fantasmer hein, pendant les quelques jours où Vénus sera en, en relation avec vous. Donc euh, faites attention à ne pas confondre hein, le, le, le rêve, euh, hein, l'imaginaire, le fantasme avec la réalité. Vous pouvez aussi hein, vous polariser sur quelqu'un et vous persuader que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous, alors que bah, ce sera peut-être pas le cas, mais ça peut l'être aussi, hein, ça dépend, euh, tout dépend de votre thème, hein. évidemment je n'ai pas assez d'informations pour vous affirmer euh, que ça va être positif ou que ça va être négatif, hein. mais il y a un côté réparateur aussi hein, avec Vénus en en cancer et si vous êtes de ceux qui sont euh, sensibles à la dissonance euh, de Saturne et eh bien euh, pendant quelques jours cette euh, position de, de Vénus peut vous aider à vous réparer euh, par rapport à euh, une relation qui, qui flanche un peu Le 4 entre le 11, le 15, le 25 et le 30, hein, cinq belles journées dans ce mois qui peut être remuant, mais euh, bon, vous euh, garderez votre quant euh, hein, à soi, votre dignité et vous inspirerez le respect.